Pour moi, un économiste orthodoxe, c'est-à-dire dominant, pro, libéral, etc., c'est quelqu'un qui, publiquement, a pris position pour ces, pour, sur ces questions-là, sur les questions de l'État trop puissant, du marché euh, jamais euh, assez présent, etc. Donc euh, les économistes que j'ai cités euh, défendent ces, ces, ces opinions, avec en plus euh, l'idée que quand ils travaillent pour une banque, quand ils conseillent... Alors, je pense à Daniel Cohen, par exemple, la banque Lazare. Euh, eh bien, cet économiste-là, il est orthodoxe. C'est mon point de vue. Le raisonnement est le même pour les hétérodoxes. Quelqu'un qui a pris position publiquement contre le marché, contre la mondialisation libérale, etc., je vais le classer chez les hétérodoxes. Et ceux que je n'arrive pas à classer, je les ai mis dans neutre. C'est souvent des économistes très peu connus, ou parfois très connu. Euh, Thomas Piketty, je l'ai mis dans les neutres. Pourquoi je l'ai mis dans les neutres Parce qu'il euh, a une formation d'économiste classique, euh, il, a, euh, il a défendu des, des, des opinions plutôt euh, orthodoxes parfois, et puis il a eu un, un grand succès avec son livre « le, le capital au XXIe siècle ». Mais ce livre a été euh, fortement critiqué par les hétérodoxes. Il y a une crise à gauche dans ces deux courants historiques, le courant euh, social-démocrate euh, d'adaptation et le courant dit révolutionnaire euh, qui a été incarné pendant très longtemps par le parti communiste français et qui, et qui reste euh, une force importante de cette, de cette autre gauche. Et donc aujourd'hui, le problème qui est posé, notamment à la social-démocratie, c'est qu'il y a un échec à l'échelle européenne. Euh, le projet social-démocrate qui repose beaucoup sur des recettes de type néo-kénésienne se retrouve inadapté à répondre aux défis contemporains. Par ailleurs, les sociaux-démocrates ont contribué fortement à construire cette Union européenne qui est une Union européenne qui a dépossédé les États de leur souveraineté mais qui n'a pas permis de faire avancer la démocratie. Je rejoins Clémentine Autain, c'est qu'effectivement, dans cette nouvelle crise de la social-démocratie, on est peut-être à la veille d'une gigantesque recomposition. Parce que la question européenne que vous soulignez, c'est une question qui clive et à droite et à gauche, et celle-ci, cette question européenne sera absolument déterminante. Il y a ceux qui sont tentés aujourd'hui par la, reconna... la reprise d'une forme de souveraineté, encore faudrait-il savoir ce que ça signifie concrètement, et ceux qui veulent s'inscrire dans une logique européenne, bien évidemment en changeant les conditions de l'Europe. Thomas Piketty, même question. Qu'est-ce que vous corrigeriez, vous, là, tout de suite Oh, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au niveau, au niveau national. Je, je pense qu'on a besoin de sortir d'un régime euh, en Europe là, qui a organisé l'austérité d'une façon euh, terrible. Euh, vous savez, quand on fait la comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis sur les cinq dernières années, c'est quand, quand même dramatique. Le, le taux de chômage était le même aux États-Unis, en zone euro, il y a cinq ans. Or là, le, le chômage a explosé en zone euro, il a chuté aux États-Unis. Donc maintenant, on nous explique « Ah, mais le problème, c'est les rigidités en Europe, il faut libéraliser le marché des autocars, tout ça. » Bon, c'est très bien, c'est sans doute très utile de libéraliser les autocars. Mais c'était déjà comme ça il y a cinq ans. Donc c'est pas ça qui explique que le chômage ait explosé en zone euro et chuté aux États-Unis. Donc ce qui explique ça, c'est qu'on s'est enfermé dans ce dogme, de l'équilibre budgétaire, du retour très rapide à l'équilibre budgétaire. Résultat, on a tué la croissance. Et moi, je suis convaincu que ce qu'il faut faire aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'enfin, le gouvernement français, le gouvernement italien, reconnaissent que les nouveaux traités qui ont été adoptés en Europe en 2012 et qui ont organisé cette austérité budgétaire, et eh bien, ces traités ont été un échec. Et le plus tôt, on le reconnaîtra, le mieux ce sera. Mais Thomas, ces dispositions budgétaires ont reçu un caractère quasi constitutionnel parce qu'elles sont inscrites dans des traités. Sauf que les traités, ils sont Donc, changés tout le temps. Ah, la les oui, c'est qu'on les pas sont, pas tout le temps. Ils sont changés tout le temps, mais tout le temps pour le pire. Là, là, on en accroît systématiquement eh bien, la logique. C'est pour ça qu'il faut, faut, il faut se mettre des propositions sur la il table faut... pour les changer pour le mieux. Voilà. Il va... bon, non, mais ça, si tu veux, c'est une bonne parole qui ne peut revoir non, non d'accord. Mais il faut examiner les conditions concrètes de cette mise des propositions sur la table. Parce qui a exigé cette anomalie politique de première grandeur qui a consisté à constitutionnaliser dans les des dispositions substantielles de politique économique Qui l'a ouais. exigé. Sur l'impôt, sur, ouais, les grandes... déficit non, non, non, sur le, le déficit budgétaire, voilà. le statut de la banque centrale, ses missions, le rapport au marché financier, le ouais. régime de la concurrence, etc. Toutes les grandes dispositions de politique économique sont intouchables. Elles ont été soustraites à la délibération politique ordinaire. Et le Parlement européen ou le Parlement de l'euro que tu voudrais faire surgir euh, que tu, et que tu appelles de tes voeux, n'y pourrait rien. Il y a un pays en particulier qui n'est pas décidé à revenir sur cette organisation-là de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, et pour une raison très très simple. C'était sa condition sine qua non pour entrer dans le contrat de la monnaie unique, car elle voulait à tout prix éviter... L'altération de ses propres principes économiques et monétaires. Je ne vois pas, pour l'heure et à moyenne échéance, je ne vois pas pour quelle raison l'Allemagne reviendrait sur Alors, le plan de au coeur... sanctuariser est... un certain nombre de, de mesures absolument structurantes de politique. On, économique. En de Piketty, Donc, on est au cœur du débat. Moi, je ah, pense, enfin, je vais <rire> <bon>, sur, <rire> cette... sur, <rire> <question, rire> sur cette question européenne. Je... Moi, je suis convaincu que si la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce proposait à l'Allemagne euh, un nouveau traité européen dans lequel on déciderait à la règle de la majorité, dans le cadre d'un parlement de la zone euro, le niveau du déficit, le niveau de l'impôt sur les sociétés, eh bien, ce serait très difficile à l'Allemagne de dire non. Et si l'Allemagne disait non, alors là, les questions de, de sortie de la zone euro que euh, vous brandissez dans votre livre pourraient se poser et ce serait une question. Mais il faut commencer par mettre ça sur la table parce que je pense que ce serait très difficile... À la fois, l'Allemagne aurait très peur, effectivement, d'être mise en minorité par la France, l'Italie, par l'Espagne, qui sans doute, dans un parlement de la zone euro de cette nature, aurait choisi moins d'austérité et on aurait eu plus de croissance et moins de chômage. Et c'est encore possible pour l'avenir. Donc l'Allemagne serait très tentée de dire non. Sauf que vous ne pouvez pas dire non à tout. Et actuellement, c'est très facile de dire non parce qu'il n'y a rien sur la table. Et cette absence de proposition française... Cette absence de proposition italienne, moi, c'est ça. Donc, dans votre livre, il y, a, il y a deux propositions. Il y a sortie de la zone euro, et puis ensuite, pour vous le dites vous-même, pour vous démarquer de, de l'extrême droite, vous dites, moi, je vais avoir une politique d'ouverture par rapport euh, aux populations immigrées, de régularisation d'ouverture à cette migration. Euh, votre deuxième proposition me convainc plus que la première. Je pense que le risque avec la première proposition, sans même donner une chance à une refondation démocratique de l'Europe, c'est qu'au pouvoir, après une sortie de la zone euro, ce ne sera pas de, de sympathiques progressistes comme Frédéric Lordon. Ah, ce sera plutôt, oui, oui, mais ce, sera, plutôt, ce sera plutôt la droite de la droite qui, dans le scénario d'une sortie, dans le oui. scénario d'une course nationaliste, vous déchaînez des énergies oui. nationalistes en Europe, mais, mais vous faites mais un je pourrais, sorcier. Vous vous mais je pourrais, pourrais retourner exactement le compliment, car moi, je crois que c'est précisément d'abandonner le, le, le thème de la sortie de l'euro au Front National qui nous garantit que si jamais un jour les, pro, les populations finissent par... Envoyer des ruades et tout cul par dessus tête, alors là oui, le Front national sera le seul à ramasser la mise et la sortie de l'euro, si elle doit s'effectuer, s'effectuera dans les pires conditions. On ne peut pas abandonner au Front National, thème après thème, sinon j'ai l'habitude de dire qu'on va se retrouver à poil dans un je tonneau à la On leur abandonne la critique de la finance, on leur abandonne la sortie de l'euro, on leur abandonne la condition ouvrière, Marine Le Pen a même dit les mots lutte des classes, et alors? On déserte de tout je, cette, de, tout, soyez, de tout soyez cette bien Ce débat sur la sortie de l'euro, il est légitime. Et moi, je ne, je ne suis pas de ceux qui disent on n'a pas le droit d'en parler, c'est impossible, on est rentré, c'est impossible de sortir. Je pense que vous avez raison de le poser et vous avez le mérite dans votre livre de dire clairement voilà moi je veux revenir au francs aux mark avec un système d'ajustement sur les taux de change, mais je veux vraiment sortir. De je pense que le débat est légitime. Simplement, avant d'en arriver à cette extrémité, je pense qu'il faut mettre sur la table une solution de refondation démocratique de l'Europe. Et si ces propositions sont effectivement refusées, par l'Allemagne, par une majorité de pays. Et s'il n'est pas possible de construire cette Europe-là, alors la question se posera différemment. Mais cette, cette sortie unilatérale, sans même donner une chance à cette refondation démocratique, je, je ne la comprends pas.